Bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus aussi nombreux en cette situation bien particulière. Merci d'avoir respecté les règles de sécurité pour vous installer, pour votre patience à l'entrée du théâtre. Pour le théâtre c'est la première représentation depuis, euh, depuis le confinement, donc on remercie Benjamin, en technique. On remercie monsieur le maire qui nous avait déjà accueillis l'année dernière et qui nous laisse ce magnifique bâtiment aussi pour pouvoir nous rencontrer. Je vais laisser la parole à Alain, Alain Azalbert, et qui va vous parler des nous aussi. Je suis très content que toutes ces personnes, ça fait vraiment cœur. Alors je vous parle de l'association Nous Aussi, c'est une association pour les travailleurs handicapés enfin, intellectuels. Et je suis très heureux de vous recevoir à tous, ça me fait très cœur. Et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux. <rire> Alors aujourd'hui on va parler, euh, le thème ça va être la citoyenneté. Hein, C'est un thème que, ben, sur lequel vous, vous discutez beaucoup, je sais, euh, il y a des commissions citoyenneté dans les ESAT, il y a, euh, il y a des réunions avec qui nous aussi, il y a les, nos amis du GEM qui sont là aussi. Il y a du monde qui vient de loin, hein, j'ai vu quelqu'un, il y a les ignants, il y a le 4, il y a on est vraiment très loin. Guimou aussi, ouais. et Mottier, <rire> heureusement <rire> Et carcassonne, il ne faut pas oublier Monsieur Oudan. Il ne faut pas oublier M. Oudan. Dieu est désigné. Donc c'est une rencontre qu'on ben, qu a organisée, mais c'est vous qui l'organisez, donc nous on est là juste pour vous, pour vous soutenir dans cette organisation. Euh, et puis on va partager un petit peu nos idées, nos réflexions ce matin sur la citoyenneté. Donc vous avez tous quelque chose à dire, donc on vous passera le micro. Euh, ben, je vous propose de regarder euh, nos amis de nous aussi et du GEM. Ils se sont rencontrés, alors ils se sont rencontrés dans un café, place Carnot à Carcassonne. Et puis euh, ben, on a un peu improvisé ça, il faut tendre l'oreille parce qu'il y avait la fontaine derrière qui faisait un peu de bruit d'ailleurs. Et on s'est dit ben, pour vous, qu'est-ce que c'est la citoyenneté Bon, on va voir leurs réponses et après on en parlera avec la commission hein, citoyenneté et, et guidelle. Alors regardez le film. David, j'ai oublié de le dire, David et nous aussi, c'est lui qui est, qui est le maître des, des vidéos et des photos ce matin, c'est lui qui va lancer tout ça. Monsieur ordinateur. Monsieur ordinateur. <rire> c'est pour vous la citoyenneté Faire partie de la communauté. Vous êtes un citoyen Oui. Le droit de voter Oui, le droit de voter, ça aussi, oui. Bah ouais, parce que tout le monde n'a pas le droit, alors... Moi je le fais depuis quelques années, Et le droit de voter, c'est la marque du citoyen pour vous Ah oui, pour moi, oui. Geneviève, pour nous être citoyen, c'est aider les autres. Oui. Mais c'est aider non, de quelle façon Par exemple, euh, euh, moi des fois, quand je vais faire les courses, je vois euh, un SDF avec un chien, je donne une pièce. Mais je ne donne pas tout le temps parce qu'il y en a dans tous les magasins de ça. À l'heure actuelle, des trucs comme ça, des... Quelqu'un a traversé le passage écouter, dire bonjour, merci. Vous avez déjà voté Oui, toujours. toujours. C'est important de voter. J'ai besoin qu'on qu qu m'écoute, qu'on qu m'aide. C'est important. Et Geneviève, pardon Oui. Pour vous, c'est facile de faire un choix pour voter Je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est voter. Mais... Et si on vous en parle, si on vous explique un peu plus les choses, ça pourrait vous donner envie d'y aller Non, non. Chacun sa vision des choses. Hein. Oui, je Moi je suis pas d'accord, mais euh, je, je respecte le choix. C'est ça être citoyen. C'est ça être citoyen, voilà. <rires> C'est une première rencontre entre l'équipe du GEM et l'association nous aussi qui faisait connaissance à cette occasion. Alors, vous avez vu, on a parlé ci de citoyenneté tout de suite. On a parlé du, du vote, hein. est... mais ce c'est pas que ça. Oui, Alain prend la parole. Il faut là, il va falloir le suivre. Hein. Il faut être attentif. A... Alain prend la parole. La citoyenneté, ce n'est pas que le vote. C'est comme dans la vie. Le, le vôtre, c'est euh, la solidarité, c'est le tronc. Et après, ça fait des branches. Il y en a qui sont au pied de haut, les pompiers nettoyer euh, le canal, au bord du canal. C'est différent, toutes choses. Plusieurs différentes façons de s'engager. De, de s'engager. Très belle image. On la retient cette image de l'arbre, hein, du tronc de et, des... et ça fait des branches. Et ça fait des branches. Et, et des branches. Ouais. on va voir toutes ces branches ce matin. Ouais. On va essayer de voir. Oui, oui. Alors pour ça. Je te propose qu'on écoute Géraldine Mouisset, qui, euh, qui est là, et qui a parti... Alors, Géraldine, elle est conseillère en économie sociale et familiale. On va voir un petit peu le travail que vous avez fait avec les ESAD de Penotier, de Limoux et de, et de Rieux. Alors, expliquez-nous un petit peu, et puis après, on va expliquer mais n'hésitez pas ceux de la commission citoyenneté de, de compléter euh, parce que c'est pour vous euh, donc la commission citoyenneté elle a été créée euh, en 2013 David tu peux passer euh, la prochaine diapo s'il te plaît voilà donc on réunit à peu près entre 20 et 30 personnes des trois ESAT on se réunit à peu près tous les 2-3 mois euh, donc y a, ben, la majorité des personnes c'est les travailleurs handicapés pour qu'ils puissent avoir la parole et qu'ils puissent s'exprimer. Après, il y a des moniteurs, moniteurs principaux, le chef de service et moi-même. Donc en fait, cette commission elle a été créée à la base pour euh, donner la parole et, euh, aux personnes, aux travailleurs handicapés, euh, pour les rendre acteurs dans la vie de l'ESAT. Donc notamment pour, euh, pour tous les documents euh, qu'on qu a à l'ESAT, comme le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, euh, le projet d'établissement. Mais c'est des documents très compliqués et on a voulu les adapter pour que ce soit compréhensible à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on les a impliqués dans ça, parce que c'est pour eux. Donc, il faut que voilà, c'est eux qui nous disaient, voilà, telle phrase, c'est trop compliqué, donc il faut la changer. On mettait des pictos, mais s'ils si ne les comprenaient pas, on les modifiait. Donc, c'était ça un petit peu le travail à la base. Et ensuite, la commission a dévié aussi sur des débats sur différents thèmes, donc comme la citoyenneté, mais aussi le droit de vote. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange pour les, les travailleurs handicapés de l'ESAT. Et c'est là où vous avez essayé un peu de définir qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Voilà. C'est ça. Alors, c'est ça, ça une... qu'on va essayer de voir déjà avec les, les mots. Je crois qu'il y a un nuage de mots là que vous avez voilà. répertorié. Voilà. En fait, un... il y a quinze jours, on a fait une commission de citoyenneté mmh. euh, et on a fait, on a lancé des questions sur ben, sur ce thème-là. Et voilà, toutes les bulles dont, que vous voyez, c'est les, les idées qui, euh, qui, sont sorties, qui sont ressorties, qui sont ressorties, voilà, des de oui, travailleurs. Qui, qui sont ressorties, mais c'est vraiment les travailleurs qui les ont ressorties. Euh, Alors, juste, on se présente. Euh, donc, moi, c'est Serge Bosca, je suis dans la moule de, de Penautier. Mm -hmm. euh, c'est vrai que cette commission-là me permet en moi de, de m'exprimer et d'avoir de re, de, de les ressentis de mes collègues de travail. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Les gens mm -hmm. de l'extérieur nous voient comme des handicapés. Et en fait, euh, non, il faudrait qu'ils nous voient comme des citoyens, normal, on vit normalement. Euh, voilà, même pour ceux qui sont au foyer ou pas, ils sont normal, et on travaille normalement avec eux. On enfin. même eux, dire plus fort, c'est même eux qui m'ont appris à travailler à, en état. Voilà. Un <rire> véritable échange à ce moment-là voilà. entre vous. Alors comment ça s'est passé Est-ce que quelqu'un peut raconter un petit peu comment vous avez, vous avez réussi à vous mettre d'accord sur tous ces mots Parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs... Il y a dû y avoir beaucoup, beaucoup d'idées oui, qui ont été lancées, il a fallu trier un petit peu tout ça. Est-ce que quelqu'un veut parler Oui. Bonjour, je m'appelle Benedicto Oekini, je travaille à RUE, et euh, c'est important d'échanger entre nos collègues, parce qu'on est quand même un mysticite, on est quand même euh, entre nous, et c'est important de discuter entre nous. Voilà. Très important le partage, hein, le dialogue entre vous. Hein. Euh, alors qui, qui se reconnaît dans ce qui a été écrit là Est-ce que quelqu'un euh, a, a quelque chose qui lui paraît un peu plus important que le reste, peut-être on, on a modifié le livre d'accueil. Le livret d'accueil Pour, euh, pour euh, que ce soit plus simplifié, pour ce, ceux qui ne savaient pas lire, et, en même temps avec des pictogrammes. Ça c'est important. Oui. Oui. Ah, Anne-Marie en bas. — Et par rapport donc, à la citoyenneté, par contre, c'est bien parce qu'on peut échanger euh, nos idées. On a pu, euh, on, a, on a eu le droit de, de vote. Euh, voilà. On est un peu plus considéré comme des citoyens. Mmh. Ce que Après, je... ce qui est très difficile, par oui. contre, euh, par rapport au vote, c'est qu'il y a beaucoup de failles. Et euh, donc il y a beaucoup à lire. Donc on comprend pas tout ce qui est... Euh, Ouais. Elles ne sont, sont, sont pas faites en facile à lire, euh, en falque. Hein. Il devrait, je ne hein. euh, sais pas s'ils si le feront un jour, mais il devrait mettre des pictogrammes alors que ce soit moins long, plus, ouais. plus facile à lire. Ouais. Pour les personnes qui peuvent lire, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas lire. Donc je vois être libre de s'exprimer, c'est ce que vous avez dit en premier, vous étiez heureux de, ouais. vous, de vous parler, de vous rencontrer, euh, aller voter, donc c'est important. Euh, avoir le choix. Le choix, oui Le, le choix de voter, c'est chanter. Oui. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas voter. Mm -hmm. la, la, c'est un choix. C'est un choix. C'est notre propre décision. Oui. Ouais, truc, elle a... <rire> Vous allez la faire courir, sans <rire> chance. Il a une voix qui porte. Ça va être difficile. <rire> Êtes-vous considéré comme citoyen Regarde la diapo d'après, David. C'est une autre question que vous avez abordée. Oui, la société commence à changer. Vous trouvez qu'il y a une évolution dans le regard des, des gens, de la société, euh, Serge euh, Un petit peu Il y a du travail, hein Il y a beaucoup de travail. <rire> mais en fait, euh, bon moi, c'est vrai que euh, je vis. Je suis en équation sur une maison et sur un village. Et c'est vrai que les gens ne savent même pas du tout où je travaille quand je dis que je travaille en ESAT. Pour eux, c'est un travail normal. Mais j'ai un contact normal avec les autres personnes. Mmh. Je suis même allé là où j'habite, au village où j'habite, pour aller récupérer des masques pour mes voisins. Euh, ça n'a ça causé aucun problème. Mmh. Voilà. En fait, on est vraiment libre. J'ai habité Trèbes pendant un bon moment. Mmh. Euh, c'est vrai que sur Trèbes, le maire est passé souvent de nous voir, nous poser des questions. On lui a répondu normalement. Mmh. Voilà. Y a, vous sentez que ça commence à venir à un effort d'être attentif à, à vos préoccupations. Est-ce que vous, vous osez aussi aller vers, euh, euh, vers les élus, vers les associations Est-ce que vous, vous arrivez plus facilement à prendre la parole Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu plus facile pour vous aussi Parce que pas, Au début, on peut être aussi un peu intimidé. C'est pas facile hein, d'aller ah. voir l'autre, de lui expliquer... Parce qu'il y en a, ils, ils comprennent pas. Hein. Voilà. Ils ne comprennent pas la situation de handicap, vos difficultés Ah oui, nos difficultés, parce qu'il y a des personnes, ils ne comprennent pas. Alors tu vas les voir pour leur demander quelque chose, et ils ne comprennent pas euh, ta démarche.